Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on va faire une vidéo fiche technique dénusible. La vidéo va parler des fourmis charpentières. Chaque année, je fais de plus en plus de traitements de fourmis charpentières et je vais vous expliquer pourquoi. Sur cette vidéo, je serai accompagné par Max, un youtubeur qui voulait me poser deux ou trois questions. Mais pour l'instant, jingle. c'est parti pour la fiche technique fourmis charpentières chaque année je fais de plus en plus de traitements de fourmis charpentières c'est des fourmis à la base qui vivent dans les arbres et les arbustes et qui ont tendance à confondre l'isolation des maisons par des arbres en général on les repère parce qu'ils se suivent à la queue leuleux en montant sur le crépi. on reconnaît facilement ces fourmis l'effet qui se suivent à la queue lieu, mais aussi parce que ils ont une partie du corps rouge donc là on va aller voir max il va se présenter et on va écouter sa première question, à toi Max Salut les DD, salut Dédés, j'espère que vous allez bien, donc moi je me présente, je m'appelle Max Carter de la chaîne Venom X. Euh, et donc euh, j'ai voulu faire avec euh, Seb, lui poser quelques petites questions donc euh, par rapport aux Fumis charpentières, parce qu'en ce moment il me semble que c'est la saison donc je vais commencer par quelques questions assez simples euh, et puis je vais laisser donc euh, notre ami y répondre euh, puis même bah, pour moi parce que je ne connais pas les réponses Alors Dédé, dis-moi voir, ben, est-ce que les fourmis charpentières s'attaquent aux charpentes Merci Max Bon, première question Est-ce que les fourmis charpentières s'attaquent aux charpentes ben, On appelle la fourmi charpentière Donc on aurait tendance à se dire euh, Oui, elle s'attaque à la charpente Est-ce que la fourmi charpentière creuse le bois Et Oui, elle creuse le bois Mais pas vos charpentes de maison Aujourd'hui, depuis plusieurs années Les charpentes y sont traitées contre les termites voilà, c'est du bois qui est traité et les fourmis charpentières ne creusent pas dans ce bois -là. Ils vont s'installer sur le bois, dans les fissures du bois. Ils peuvent s'installer sur l'isolation, euh, tout ce qui est laine de roche et tout ça. Ils ont tendance aussi à se mettre dans le polystyrène. Alors là, dans le polystyrène, ils vont creuser. Donc euh, les fourmis charpentières peuvent faire des dégâts dans une maison, mais pas la charpente. Donc vous n'avez pas de risque que, euh, ben, que votre toiture tombe. Sauf si vous avez une maison du 18e siècle. Euh, là, si vous n'avez jamais changé votre charpente, il faudra quand même contrôler. Par rapport à la question de Max, les fourmis charpentières, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sort des arbustes et ça va vivre euh, ben, dans les toitures parce qu'ils ont l'impression d'être dans un arbre. Allez, on va écouter la deuxième question de Max. Donc, Est-ce que les fourmis charpentières sont attirées par le sucre euh, comme beaucoup d'autres espèces de fourmis Je ne connais pas du tout, euh, je ne suis pas un grand pro de la mycologie, voilà, je ne sais pas trop comment euh, fonctionnent ces fourmis-là et est-ce qu'elles peuvent attirer par les sucres Est-ce que les fourmis charpentières sont attirées par le sucre Mais là, c'est une très bonne question parce que la fourmi charpentière n'est pas attirée par le sucre. La fourmi charpentière vit dans les arbres, s'occupe des pucerons, va manger des insectes, des parasites. En fait, la fourmi charpentière entretient l'arbre ou l'arbuste. Et en contrepartie, eh l'arbre ou l'arbuste crée des petites cavités pour que les fourmis puissent faire leur nid. En règle générale dans les gros arbres c'est sous l'écorce, si vous grattez l'écorce, si vous enlevez l'écorce, vous allez vous retrouver avec des fourmis charpentières. Et dans les petits arbustes, en général c'est dans les racines. Donc quand on fait un traitement, euh, tous les petits pièges qu'on peut vous vendre dans le commerce avec du sucre à l'intérieur qui va les attirer, rentrer dans un petit piège, ça c'est bien pour toutes les autres fourmis. Et pour les fourmis charpentières ça ne marche pas, il faut faire un traitement à la poudre la même poudre qu'on utilise pour les frelons sauf qu'elle s'appliquera différemment il va falloir la mettre sous la toiture Mais avant ça il va falloir faire une recherche du nid, suivre leur parcours voilà c'est une petite euh, enquête euh, comme on les espère donc la fourmi charpentière n'est pas attirée par le sucre vous ne la verrez pas dans votre cuisine en train de fouiller dans vos placards, par exemple. Allez, on va écouter la troisième question de Max. On veut savoir à peu près à quelle période euh, on traite euh, ce genre de nuisibles, donc les fourmis charpentières. On sait qu'on peut attaquer le traitement pour pouvoir les exterminer et éviter qu'elles fassent des dégâts. Bonne question. À quelle période on traite les fourmis champignons? Mais la fourmi elle va commencer à se traiter au niveau du printemps. Voilà, dès que le printemps. Donc on n'a pas le mois fixe parce que tout dépend de notre printemps, comment il va être. Mais à partir de février, mars, mars, avril, mai, juin, juillet, des fois, on traite de la fourmi champignons. Elle sort de l'hibernation. Donc qu'est-ce qu'elle a besoin? De recharger les réserves, de remettre de la nourriture dans les réserves. Et, et voilà. Donc c'est pour ça que euh, cette période-là, ça nous permet aussi de retrouver les nids en les suivant, parce qu'en hiver, la fourmi, elle hiberne, donc elle bouge pas. Donc on va pas repérer les chemins d'accès, parce que l'importance du produit, c'est de leur mettre sur leur chemin. La poudre, ils vont la récupérer et la mener dans le nid. Bien entendu, quand on traite des fourmis charpentières, on traite la maison. On va pas mettre de la poudre dans les arbres ou les arbustes. L'arbre et l'arbuste ont besoin de la fourmi charpentière. Notre rôle à nous, les espères nuisibles, c'est de traiter de protéger l'habitation de l'humain, pas détruire la nature. Ça, c'est quelque chose de hyper important. On ne pulvérise pas les, les arbres, les arbustes, pour euh, et, euh, tuer les fourmis. C'est la maison. La poudre, elle sert sous la toiture à détruire les nids qui sont installés dans la toiture. Et après, on met un produit liquide sur les façades pour faire barrière, pour éviter que les autres qui sont dans les arbres reviennent dans la toiture. Donc, pour le traitement, c'est au début du printemps jusqu'à le début de l'été en règle générale voire plus si affinité. voilà j'espère que les questions pourront être utiles à des personnes sur ce ben je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo ciao ciao merci à toi max pour ces questions donc allez voir la chaîne venon x c'est une chaîne sur les reptiles si vous aimez les serpents et tout ça allez-y Allez vous abonner sur sa chaîne si vous ne le connaissez pas. Comme il est gentil, cette petite fourmi. Ouh, mais comme il est gentil, cette petite fourmi. Tu vas où eh Tu vas à l'école. Donc voilà, la fourmi champanthière, c'est un nuisible qu'on traite de plus en plus. Euh, pourquoi Parce que ben, cette fourmi champanthière, alors il y a des régions où il y en a moins. Euh, Dites-moi si dans votre région, par exemple, vous en voyez ou pas, dans quelle région vous voyez ces fourmis charpentières ou pas, ça m'intéresse de savoir. Mais moi, en Haute-Garonne, dans Midi-Pyrénées, je fais énormément de traitements de fourmis charpentières euh, parce que euh, ben, ça vit dans les arbustes, dans les arbres. Donc des arbustes, des arbres, on en a partout. Et aujourd'hui, les terrains des maisons, ils sont de plus en plus petits. On, cache, on se cache des voisins avec des, des laurières, d'autres arbustes, et les fourmis ils sont vachement près des façades. Donc dès qu'ils sortent, eh ben, ils montent sur les façades. Donc il y a de plus en plus de traitements pour nous. Comme je disais tout à l'heure, on traite intelligemment, on ne traite pas les arbustes, on traite la maison, on protège la maison. Voilà, c'était une petite vidéo, il n'y avait pas 50 000 choses à dire sur la fourmi charpentière. Premier point, elle ne va pas vous détruire votre, euh, votre toiture, Donc on ne s'inquiète pas pour ça. Elle peut abîmer votre isolation, votre placo ou si vous avez une isolation polystyrène. La laine de roche, il se pose dessus mais il n'abume pas. On sait que les produits dans le commerce ne marchent pas pour ces fourmis charpentières. Donc ça ne sert à rien d'investir dans les produits dans le commerce. Soit vous appelez un professionnel ou soit vous les laissez vous ne vous gênez pas. Voilà, cette fiche technique est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt les dédés. Quoi T'es pas abonné à des défrelants Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.